Tourism, Bandelli, Pani Mes chers collègues, collègue, plus de deux ans que le scandale du Dieselgate a éclaté, tout le monde savait les constructeurs automobiles, les États, la Commission et ici, notre mission au Parlement européen, c'était de mettre fin à cette impunité. Qu'avons-nous fait ni retrait des véhicules? Ni réelle compensation des consommateurs, ni amende pour les constructeurs qui ont fraudé. Alors, Monsieur Dalton, oui, dans votre rapport, il y a des avancées, mais ici, au Parlement européen, on a empêché la création d'une agence indépendante de surveillance, de contrôle du marché automobile, au moment même où Trump veut supprimer l'agence américaine équivalente pour pouvoir polluer. À tout va. Et pourtant, mes chers collègues, on a des urgences. Tout d'abord, 30 millions de véhicules, poubelles, polluent encore nos routes. Et la deuxième urgence, la maladie du XXIe siècle, la pollution de l'air, qui fait encore 400 000 morts prématurées par an. Alors je vous le dis, même si ce rapport est une avancée, il ne suffira pas à fermer cette histoire du dieselgate pour qu'on ait un réel, après Dieselgate, je vous remercie. Je 30,